Bonjour, je m'appelle Andrés, je suis un doctorant de l'Université de Rennes. et Je vais vous présenter le théorème de Weil-Lison-Berstein sur l'espace projectif. Pour l'espace projectif, on fixe un recouvrement U0, U infini. Et sur U0, je vais fixer une variable X. Sur U infini, je vais fixer la variable Y. Et sur l'intersection, je fixe l'équation XY égale à A, de telle manière que l'intersection est définie par ce schéma Sur U0 et U infini, je vais fixer deux que qu'on les appelle les algèbres de Weil décrit comme des expressions polynomiales avec les variables x et la dérivée de x, de manière analogue, sur u infini, c'est pas la y et la dérivée de y, mais qui sont des expressions polynomiales pas commutatives, parce que je vais fixer la relation que le, le, le commutateur entre x et la dérivée de x est égal à 1. Comment introduire le faisceau des opérateurs différentiels Donc sur l'espace projectif, si je vais définir un faisceau, je peux définir des algèbres sur u0, u infini, et donner une loi de recollement. La loi de recollement, ça veut dire que c'est un isomorphisme sur l'intersection. Dans ce cas, je veux dire que à x, je l'envoie vers y-1. Et la dérivée qu'on respecte à x, je l'envoie vers moins y, et la dérivée qu'on respecte à y. Si je recolle le long de l'intersection les deux algèbres de Baye, donc j'obtiens le faisceau des opérateurs différentiels usuels. Maintenant, pour le twist, je, rappel, je rappelle que pour tout n, j'ai le faisceau twisté de Ser, que localement sur U0 et U infinie me donne les fonctions régulières de l'espace projectif. Donc euh, si j'ai défini les twists de cette manière, localement pour ce que je viens de dire, j'obtiens le même opérateur différentiel que j'ai défini à tout à l'heure. Sauf que la loi de Récollement va changer. J'ai un isomorphisme θn tel que Ax, je l'envoie vers y moins ça. Mais à la dérivée, je l'envoie vers moins y carré, la dérivée respecte y. Mais j'ai un facteur de plus. Je me pose la question comment calculer les sections globales des opérateurs différentiels twistés. Pour cela, je vais introduire le complexe de c'est simple, à chaque couple PQ des opérateurs, je les envoie vers la restriction de P sur l'intersection, la restriction de Q sur l'intersection, mais je prends, la, je prends son image inverse via l'isomorphisme de recollement pour avoir une bonne définition. Si j'ai deux sections sur U 0 et U infini, et je vais avoir une unique section globale, donc je dois m'assurer que les deux sections foncées restantes sur la même section, sur l'intersection. Et une autre façon de dire, c'est que les deux sections appartiennent au noyau de la différentielle de Check. Ça, ça veut dire que les sections globales des opérateurs différentiels twistés, je peux les identifier avec les noyaux de la différentielle de Tchèque. Et dans ce cas, il est engendré par les trois couples que j'ai ici sur le tableau. Je considère l'algèbre de l'I et celle du C, que c'est l'algèbre de l'I du groupe de matrices déterminant de égal à 1. Il est un espace vectoriel de dimension 3 en, et défini par les matrices. H, -E, e F, je peux définir un morphisme sous les, sous les sections globales comme ça. Maintenant, pour Bayliss-Henbergstein, la, la propriété universelle de l'algèbre enveloppant, de l'algèbre de l'I et celle du C, dit que je peux étendre vers un unimorphisme de les sections globales de telle manière que on sait déjà que le morphisme est subjectif, parce qu'ici on a des relations, on a des générateurs, mais je peux calculer aussi. Les noyaux de cet morphisme via un caractère central qui est induit par n. Et la deuxième partie du théorème de Payling-Somberstein me dit OK, pour tout, un, pour tout un plus grand égal à moins a, donc je vais obtenir une équivalence de catégorie. L'équivalence de catégorie me dit bon, ici, je vais appeler ça un n. Donc à droite, j'ai des n modules qui sont cohérents. C'est une propriété supplémentaire pour finitude. Et à gauche, j'aurai les UN module de titre fini. Comment je peux passer entre les deux catégories Bon. Je prends un DL module cohérent et je prends la section globale. Pour la section globale, j'ai eu une action de section globale des opérateurs différentiels twistés. Mais la première partie mais dit ah, « mais j'ai eu un isomorphisme avec UN ». Donc j'obtiens bien un UN module. Et pour passer de l'autre côté, donc, je prends un UN module de titre fini et je prends sa localisation. Et sa localisation est définie comme la, le, le produit tensoriel. Entre les opérateurs différentiels twistés et n. Comme une application, donc je peux dire, pour tout n, le faisceau twisté de 0 n plus 1 est un dn module. Et pour tout n plus 1 égale 0, donc si je prends les, les sections globales, j'ai une action des opérateurs différentiels twistés. Mais les opérateurs différentiels twistés me permettent de définir une action des algèbres de l'I de SL du C. Et avec cette action, je peux voir que les sections globales, c'est. L'unique representación irreducible de dimensión m plus a. Gracias. Beaucoup.